Bonjour à tous. Mes clients disent de moi, avec Coach Bloom, je suis Eric Bloom, alias Coach Bloom, avec Coach Bloom, c'est transcendant et spectaculaire. Waouh! Ça, ça me fait plaisir. Et maintenant, je vais vous partager pourquoi le Mastermind de Lingen est transcendant et spectaculaire pour trois raisons. Premièrement, en fait, on a tous été formatés pour apporter des réponses et eh dans le mastermind, on commence à réfléchir autrement, on commence à réfléchir aux questions. Et ça, c'est nouveau pour beaucoup d'entre nous, voire nous tous. Pas simplement les réponses, mais c'est avant les réponses, quelles sont les questions. Ça, c'est un changement de mindset énorme, premièrement. La deuxième ra raison, c'est la bienveillance. On est dans un cadre, on est dans une équipe, on fait partie de la même équipe, on est dans le même mastermind, on se retrouve régulièrement, on avance ensemble. Et cette bienveillance, bah, elle est unique, elle apporte beaucoup euh, et autres. Ça, c'est hyper important. Et la troisième raison, bah, c'est lingen Bien sûr, ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve ensemble, ce n'est pas par hasard qu'on a les, les mêmes valeurs, ce n'est pas par hasard qu'on a cette bienveillance, cette envie d'avancer. Bah, c'est lui euh, aussi. Donc, pour ces trois raisons, moi, en tant que coach Bloom, j'accompagne aujourd'hui des, des dirigeants, des CEOs. Je travaille avec des gens de très haut niveau. Et ben, je suis toujours satisfait à des intervalles réguliers, de retrouver l'équipe du Mastermind, de retrouver l'Ingen et de bosser ensemble sur les problématiques de chacun. Donc, venez nous rejoindre, venez essayer, venez voir. C'est vraiment intéressant, ça va changer, ça peut vous changer euh, sur de nombreux points. Et, euh, et j'espère vous voir très bien, rejoindre notre équipe. À très vite, merci.